Yo Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je fais une petite vidéo pour tous les membres de la recette, tous les membres du Discord euh, pour ce Black Friday, le Black Friday on le sait pour nous, pour les DJ, pour les producteurs, c'est le moment, c'est le moment de faire des bonnes affaires et chaque année, il y a des bons cours à réaliser. Du coup, cette année, j'ai un peu cherché pour vous. J'ai essayé de trouver au maximum de, de bons plans, que ce soit pour vos packs de samples, que ce soit pour vos plugins, que ce soit pour votre matériel, que ce soit pour vos cours. Euh, j'ai un peu cherché partout. J'ai même trouvé des trucs gratuits qui vous seront sûrement utiles. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va commencer directement. Je vais vous les présenter. C'est parti. Le premier deal, le premier deal, évidemment, c'est sur mon site internet. Je vous ai fait une réduction de 50% euh, pendant le Black Friday et pendant une semaine, d'accord Donc tu vas pouvoir posséder tous ces packs, des, des templates, euh, des racks de production, hein, des, des remix thème, des packs de samples, des packs de presets, de horn, de festival, de house, deep house, bref, tu auras un peu tout. Tu as même des remakes, d'accord Tu vas pouvoir avoir accès aussi aux cours, à des cours privés, à des tutos privés et tu vas pouvoir aussi avoir accès à la recette, d'accord Directement, j'ai fait une promotion spéciale pour la recette pour ceux qui souscrivent à l'année. Voilà, donc sur mon site, évidemment, voilà, j'étais obligé de parler de mon site parce que je vous ai fait pas mal de choses durant cette année 2020 et je vous ai également fait une promotion pour le Black Friday, pour le Black Friday, moins 50% surtout, d'accord Tout ce que tu veux, tu vas pouvoir avoir moins 50% avec justement le seul code promo, le code promo GRA2020. Ensuite, pour tes cours, j'ai fait une offre, comme je te l'ai dit, sur mon site La Recette. Ici, tu vois, on avait, on avait trois packs avec un pack starter, un pack producteur et un pack VIP. Et j'ai rajouté le pack annuel, d'accord, qui va te donner accès à tout, pareil, d'accord, pour un an non-stop. Donc, en gros, pour le même prix, tu vas économiser et gagner trois mois. Okay, donc tu vas avoir accès à tous les racks, tous les tabletons de packs que tu as vu sur mon site, tous mes presets, tous mes sample packs, tous les remakes que je vais faire, des cours privés, des tutos privés. Bref, tu auras accès à tout mis à jour chaque semaine. Tu peux aussi également t'inscrire si tu veux au mois. Il n'y a aucun souci. Tu t'inscris, tu annules quand tu veux. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent rejoindre la recette, n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation. Et ceux qui sont sûrs de vouloir rester, qui sont contents, vous pouvez vous souscrire. Donc du coup, à l'année, vous gagnez trois mois sur l'année. Ensuite, on va vous parler donc du coup de nos logiciels. Ici, j'ai trouvé une offre pour justement Ableton 11. D'accord Ils ont annoncé récemment qu'ils allaient sortir Ableton 11. Je vais vous faire un tuto parce que je possède déjà Ableton 11. Je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer un peu comment tout tout fonctionne et également voilà, vous pouvez économiser 20% si vous achetez le 10 maintenant et vous aurez l'upgrade, donc la mise à jour vers le 11 gratuitement. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup franchement. Ableton, la mise à jour vers le 11, c'est une tue. Je vais vous faire un tuto pour vous expliquer récemment. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi, active la cloche si tu l'as pas déjà fait. Ou alors rejoins la recette, rejoins-nous sur Discord et tu auras toutes les infos. En termes de logiciel, on a également ce logiciel-là, le Studio One de chez Pressonus, un logiciel que j'adore. Je vais sûrement travailler de plus en plus dessus, en plus de Ableton. Voilà, je trouve que ce logiciel est vraiment top et franchement, la promo. Elle vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller dessus. Euh, si vous savez pas encore quel dos utiliser, voilà, il y a deux offres: Ableton 11 qui va être une tuerie et Studio One qui va être top de chez top. En ce qui concerne tous les VST et tous les instruments euh, natifs, instruments justement a fait une offre, d'accord? Ils font 50% quasiment surtout, dinguerie, voilà, quand on regarde les prix, d'accord? c'est juste de la folie vous savez que j'adore utiliser contact j'adore toute leur banque de sens 200 balles le contact 6 franchement ça vaut le coup de ouf d'avoir un vrai contact et pas un craqué qui bug tout le temps il y a des packs des packs 24 euros 24 euros franchement les gars n'hésitez pas allez-y ceux qui possèdent contact ou ceux qui ne l'ont pas c'est le moment de l'avoir c'est ce vendredi là qu'il faut le. Choisir. ensuite pour les plugins Là, il va y avoir un gros deal à faire aussi, Acoustica. C'est des plugins de fou que j'utilise tout le temps pour mes mix, pour mes mastering, pour mes finitions. C'est vraiment une des émulations analogues, c'est une dinguerie. Euh, ils font une super promo, ils font une super promo, je crois qu'on est 70%, 65%. 50%. Alors les plugins sont un peu chers, mais avec ce 75-63%, moi c'est des plugins, j'ai acheté 200 balles, tu peux la, tu peux l'avoir pour 100 euros, même pas. C'est de la folie. Et ce que tu vas en faire, franchement, dinguerie. Dingue. Alors n'hésite pas, Ils vont sortir un nouveau plugin là pour le Black Friday GameStation. Euh, voilà, tu as des réductions surtout, donc va checker, va voir. Ça, ça fait partie de mes priorités. Le Game Station, nouveau plugin que je vais acheter. Après, je les possède quasiment tous. Et quand je vois cette réduction, <rire> il en pas fait avant. Donc, n'hésite pas, n'hésite pas. Vas-y, va les prendre. Si tu un petit budget, vas-y, vas-y. On a ensuite nos amis de chez SoundToys. Donc, là, moi, j'appelle ça le son Major Laser. D'accord Donc, franchement, ils ont un bundle. Ok, avec 55% de réduction, un rack est fait à 129 euros. Franchement, le Little Alter Boy, le CIQ, le, le Decapitator, c'est des plugins que j'utilise tout le temps. Et rien que pour cela, à 129 euros, tu as tout le prix. Tu as, voilà, as même une réduction, même si tu utilises que ces trois, tu as une réduction. Donc voilà, Soundtoys, c'est des plugins de fou. Allez-y, chopez-les. Little Alter Boy, terrible. CIQ, terrible. Decapitator, terrible. On continue dans les plugins on a les plugins ici de chez The House of Couch. Alors là, franchement, il y a des saturateurs de ouf, les Omega. Je les utilise partout sur mes drums, sur mes synthés. Je les ai déjà, je les ai payés le double. Là, ils sont à 50%, ok. Euh, 20 balles, 20 balles, ça vaut. Même pas 20 balles, 19 dollars. Franchement, les gars, ces trois-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a d'autres, moi j'utilise aussi celui-là avec Voilà, à toi de voir un peu ce que tu auras besoin. Mais là, franchement, le bon plan, c'est ces petits saturateurs. C'est De la folie. on va terminer ce petit côté plugin. Je vous mets directement un site en fait, d'accord. Plugin boutique, et là tous les jours tu peux venir, tu actualises et ils vont te mettre tous les bons plans qui sortent, tu vois. Et moi là, je sais que par exemple, tu vois, je vais acheter celui-là, le RC20, 50%. Il vaut 100 euros il, il y a une semaine, ça c'est vrai. Et maintenant, il a 48 Celui-là aussi, le Track, le track Spacer, d'accord, 28 euros, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà. Presonus, enfin voilà. tu vois, il te reparle encore du Santoys Bundle, il est ici. C'est les mêmes tarifs, ils font juste que faire relier toutes les bonnes offres. Et là, franchement, vas-y, si tu ne sais pas trop, tu veux chercher un peu ce que tu as besoin, tu vas directement sur ce site et tu auras toutes les offres du Black Friday en termes de plugins, de VST, tout est là. Donc, n'hésite pas, va me checker ça. Pour tout ce qui est maintenant matériel, microphone, enceinte et bref, un peu tout, tu as le Vintage King, tu vois, et en plus, tu as, as des offres de ouf. Ça, si tu veux un micro, meilleur micro au monde, meilleure réduction au monde, le ML1 de chez Slade Digital, c'est des tueurs. Tu peux avoir des enceintes de ouf. Des enceintes de ouf. 44 000 euros, tu payes 1 000 euros par mois pendant 60 mois. Là, ça là j'ai peut-être craqué pour celle-là J'ai peut-être craqué pour les, les focales trio à 75 euros par mois. Tout en plus, ils ont des facilités de paiement. Euh, ouais, j'ai sûrement craqué, soit sur celle-là. Barfou, c'est un Barfou, c encore un peu cher pour moi. Mais voilà, tu vois, voilà, les Twins, tu as, as du matos. Si tu cherches du matos, que tu veux des bons plans, tu as les réductions. Et en plus, voilà, tu as, as une facilité de paiement. Vintage King, allez checker si vous voulez ce site-là. Pareil, là, je ne vais pas vous chercher point par point. C'est à vous de savoir ce que vous avez besoin, si vous avez besoin d'enceinte ou pas. Et maintenant, on va passer au plugin gratuit les plugins gratuits qu'il va falloir absolument choper. On va commencer par le premier, le CLA de chez Wave, d'accord Ils ont proposé un nouveau plugin gratuit. Euh, il suffit juste de s'inscrire à leur boîte mail et le vendredi tu vas recevoir leur nouveau plugin. Ils l'ont pas sorti encore, tu vois Regarde, il est là. Black Friday, tu t'inscris. CLA, Chris Lord va sortir un nouveau plugin avec Wave comme d'habitude. C'est des dangrels, sa série CLA. Donc, n'hésite pas. Va, va t'inscrire, chope-le, c'est un plugin gratuit, donc voilà, ça coûte rien, tu t'inscris, tu chopes chez Web et après, tu vois, pareil, ils ont des offres 60% chez Plugin Wave. donc voilà, Wave on ne présente même plus. Ensuite, en termes de synthé, le nouveau synthé qui va faire fureur, c'est le synthé Vital, ok Donc voilà, je vais vous le présenter rapidement, ça se présente un petit peu comme un sérum, sauf qu'en fait, ici, voilà. Tu as une offre 5 euros par mois, une offre gratuite. Moi j'ai pris l'offre gratuite pour tester le plugin. Dinguerie, pareil, je vais vous faire un tuto. Donc je le mettrai sur ma chaîne, vous montrer comment l'utiliser. Tu as une version avec des presets et une version complète remplie avec plein de presets. Le peu de presets qu'il y a déjà sonne de ouf. Ça ressemble à un sérum, mais vachement, vachement, vachement plus simple. D'accord. Donc n'hésite pas à aller le choper. Regarde comme il est beau. Il donne envie de travailler. Plugin gratuit le shop gratuitement go allez, mac pc ça fonctionne on terminera donc par ce petit plugin isotope pareil la marque ozone le isotope vinyle d'accord qui va émuler des, des sonorités vinyles. enfin voilà euh, j'essaierai de vous le présenter aussi mais par contre c'est une dinguerie c'est une dinguerie donc allez-y c'est gratuit pareil isotope valeur sûre il n'y a aucun risque là dessus donc voilà c'était pour vous présenter les bons coups à faire durant le black friday donc tu as de quoi faire pour avoir des vst tu as de quoi faire pour trouver des plugins tu as de quoi faire pour trouver euh, pareil si tu as besoin de matos tu as de quoi faire si tu veux euh, avoir des packs de simples si tu veux des cours ben voilà tu as juste qu'à venir sur la sur la recette j'ai fait une promo tu as accès à des cours à des tutos que tout le monde n'a pas accès je les poste pas tous sur ma chaîne youtube tu as accès à des multitudes de choses d'accord packs de simples, presets, templates, remake tout tout ce qu'il faut pour commencer ou finir tes prods, tu le chopperas là-dedans. Euh, sur mon site, pareil, tu as, as, as tout ce que les mecs possèdent de la recette. Un peu moins, d'accord Mais tu peux aussi le pocher sur mon site à, à chaque fois de prendre ce que tu as besoin. Alors avec la recette, tu as accès à tout, tu prends ce que tu veux. Ok Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous sera utile, que vous aurez des idées. Et du coup, je vous laisse. Je vous dis bon Black Friday. Euh, pensez à appeler votre banquier lundi, d'accord Pour leur assurer que vous n'êtes pas fait hacker. Et euh, je vous dis à très vite. Ciao